Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 333 333 De Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Un jeu qui vaut le coup d'être joué euh, Sur Game Boy Color en tout cas euh, Sur les autres plateformes On le voit plus assez Récemment De jour de jour on le voit plus assez Même euh, partout Et c'est un jeu que moi j'adorais Qui s'appelle Wario Land 3 Et il est tombé dans la forêt Wario Land New game Ah d'accord, t'es pas en français toi. Ah bah si voilà, français, c'est mieux. Choisis le français. Wario Land 3. Il me semble que j'avais joué à Wario Land sur, euh, sur Game Boy Advance, mais il y a très très très très longtemps. Ouais, il y a très longtemps, au tout début. Je me demande si j'ai Non j'ai pas joué sur Game Boy Color, c'est sûr. Ça devait, la, la, ça devait être la Advance sur laquelle j'avais joué ce jeu. Mario Land, ce mec, il arrive, il lui arrive des couilles quand même. Il n'y a rien de moins de personne. Il est avec son avion, il se crache. Il va dans une grotte et il se fait transformer, enfin il se fait transporter par je sais pas quoi. Il se réveille. On ne sait pas où. Il dit, oh. Ouais Ouais Je vais là. Ah mon dieu. Des gens là, une tête cache. Es-tu debout, Mario Wario, ce monde est une boîte musicale. Tu es tombé dedans. Je suis celui qui protège ce monde. Mais un jour, j'ai perdu... tous mes pouvoirs. Et aussi le contrôle de ce monde. Wario, il faut retrouver les cinq boîtes musicales. Genre le mec, qui en a qui se les les quoi, Gal, pour briser le seau et recouvrir mes pouvoirs. Si tu fais cela, tu pourras rentrer dans... ton monde. Alors, en gros, je suis... kidnappé. Bien sûr, les trésors que tu as seront à toi. Tu vas m'aider. Il réfléchit. Ok. Ok, je me suis craché. Est-ce que j'ai de la famille, des amis à prévenir Non. Terminé. C'est à, à moitié en chinois, à moitié en français. Le temple. Ah ben bah non, je m'en bats les couilles du temple. Allez, on est parti. Il me semblait qu'à un moment donné, je pouvais... Ok, il y a encore plein de trucs que je peux pas faire. Il me semblait que c'est. Voilà, ça, ça, ça y va par étapes ce jeu. Oh, il m'a touché le fils de con. Alors, je peux rentrer dans les maisons. Pour l'instant, je peux pas faire grand chose en fait, hein. En tant que moi-même pour le moment. Oh putain, le con. Ah, il avait un caché là. Piste de con. Qu'est-ce qu'il y a de caché là-haut Une clé Une clé Une clé Hop Hop Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre avec une clé Ouvrir oh, une porte Pardi Oh putain ça glisse Il est pas content l'arbre. Oh putain, lui non plus. Le truc de feu le qui lance du feu. Pour l'instant je peux pas faire ça. Hop, on va rentrer là-dedans. Une petite boule. ou oh, un coffre alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce coffre tu vois ça, ça c'est le genre de jeu de plateforme que j'aime bien c'est vraiment un truc sympa il ouvre, il ouvre une masse ok il a coupé un arbre pour pouvoir passer au niveau suivant The vast plain oh deux niveaux ont été ont été sortis ok The peaceful village ah je suis un zombie Monter aux échelles. Ah oui, voilà, je suis un zombie. Donc, pour redevenir normal, il faut que j'aille la lumière du jour. Par contre, ça me transforme en, en vieille grosse merde. Allez on va y arriver Alors on peut je peux pas leur foncer dessus hein. Ah je me suis fait bouffer Allez avance avance yo Je vais avoir un peu du malin. Hein. Je suis un petit peu mauvais. Mais t'es sérieux là Je me suis auto-bloqué parce qu'en fait à la, base, à la base, on doit passer juste en l'évitant. Et là il m'emmerde. Mais qu'est-ce qui m'emmerde. Voilà, je suis passé. Les une porte, porte. Ah ouais. C'était pour récupérer la grande. Il va y avoir un truc en dessous. Pour l'instant je peux pas sauter, enfin en tout cas je peux pas l'aider Il y a plein de trucs qu'on peut pas faire dès le début, qu'on pourra faire plus tard en revenant. C'est un, un jeu comme ça. C'est Wario. Ça pareil, je peux rien faire. Oh, il va y avoir un envies. Il va me foutre le feu je crois. Transforme-moi en zombie. Parce qu'en me transformant en zombie, je vais pouvoir passer à travers la, la, la, la, la porte là. Yo. Slope. Une clé. Et ouais, il fallait savoir ça, qu'on pouvait passer par là. Hop, j'ai obtenu une deuxième grosse pièce. Mais il y a plein de trucs qui étaient cachés dans le premier niveau qu'on n'a pas eu non plus à cause de... à cause de tout ce bordel. Hop, là, faut que je passe par cette porte-là, parce que sinon, je peux pas passer. Yop. Et voilà, le coffre est là. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur J'espère que je vais pas tarder à avoir un pouvoir, genre... Euh... Bah, casser les trucs par le cul, euh... Un morceau de tablette de... je sais pas où. Ouh, j'en ai eu deux. Alors qu'il y en avait 8 sur le level, Donc c'est pour vous dire le truc de fou, The vast plane. On se fait celui-là, avant de terminer le... de jouer. Il oh, n'y a pas de tuyau, on peut pas passer dedans. Je crois que lui il me transforme en quelque chose. Faut attendre un peu. Alors lui jette de la potion, c'est pour faire quoi déjà Ah oui, ça me permet de passer là où il y a les portes avec des yeux. Alors par contre ce genre de jeu où vous pouvez pas mourir. Vous pouvez juste revenir là où vous étiez. Essayer parce que, effectivement, mais il me semble que j'ai déjà joué quoi. J'ai l'impression de connaître le jeu par cœur, donc euh, voilà. Parce qu'il y a lui qui m'a emmerdé, je me rappelle. Il y a lui qui donne la potion qui transforme en invisible. Il fallait que j'aille là-haut. On va prendre la clé et revenir. Et me barrer dans ce truc-là. Allez, donne-moi le. Réapparais, putain. Je sais pas comment faire pour réapparaître... Ah, il fallait que je passe dans un tuyau. Ok. Donc maintenant, si je, si je veux revenir... Telle est la question Comment je vais Parce que maintenant... Il tout simplement que je rejoigne... Ah oh, putain... Il faut tout simplement que je rejoigne... L'autre, mais je suis loin d'avoir tout le, voilà, tout, toutes tout ce qu'il fallait. Hop, voilà. Donc j'ai mon coffre. Donc j'ai un autre morceau de truc qui va m'ouvrir sûrement un passage. Ça va me permettre d'aller dans un autre level, mais on n'ira pas. Voilà, les grandes portes là-bas ont été ouvertes. Donc c'est un deuxième monde, voilà, ça m'emmène vers un deuxième monde. où qu'il y a d'autres choses à regarder. Et on me harcèle hein, à ce moment. Donc voilà, on va s'arrêter là sur cette vidéo de Wario Land 3 sur. Euh, Game Boy Color, il me semblait qu'on avait déjà fait un épisode sur Game Boy Advance, avec le euh, même jeu, il me semble. Euh, je dis Pas de conneries, mais il faudrait que je regarde, euh, parce que j'ai l'impression d'y avoir joué, mais pas sur cette console, c'est pas vrai, ça, c'est pas possible. Ou alors, j'ai vraiment une hallucination. <rire> en tous les cas, c'est pas grave. Euh, je pensais que... voilà. Moreland, oui, il y en a, a quelques-uns quand même, il y en a plusieurs. Mais euh, du coup, du coup, j'ai un doute. J'espère quand même que cet épisode vous a plu, que, que, bah, que vous avez aimé découvrir ce jeu. Si vous ne le connaissiez pas, en tout cas, euh, allez-y, jouez-y. Trop... Les Wario, euh, Wario c'est une collection de jeux qui se trop bien. Non. Que ce soit sur les anciens, euh, dommage qu'il n'y en ait pas sur de nouveaux jeux Wario. Mais c'était... Je, je trouvais ça sympa. Il y avait toujours un univers, hein, toujours une histoire une histoire sympa. Là, c'est une histoire sympa. Si, c'est sur Game Boy Advance qui existe l'autre. mais Il est plus joli, forcément, Game Boy Advance. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. On se dit salut.